Bonjour. Vous l'avez aussi, on m'a demandé de beaucoup enseigner sur ce que je vais parler avec vous. Donc, ils m'ont isolé pour que j'enseigne. Donc, j'enseigne. Quand vous êtes appelé à faire quelque chose, vous devez faire la chose. femme qui m'a donné un témoignage ce matin. Une a pris les produits, elle a, quand elle a bu la poudre euh, à boire là, elle a fait bouillir, la bu. Euh, la nuit là, elle a vomi. Un, Il y avait quelqu'un, une dragodiconne qui devait lui donner de l'argent. Quand par hasard, le dragon ne décochait plus son appel. Ses appels. Donc, quand elle a pris le kit, elle a fait le kit fondation. Elle a vomi la nuit là. Le lendemain, elle se réveille et voit que c'est le dragon là lui-même qui l'a appelé. Bonjour le roi Hugoté, tu es nous. brûle les encens ceci vient c'est plusieurs types d'encens c'est sept donc chacun ça sa, sa vêtue quand tu brûles ça restaure l'énergie dans la maison voyons Voilà. Donc, la dame-là, elle-même, quand elle a fini, elle dit que la nuit, -là, elle a vomi. qu'elle a vomi, on a senti que... Et elle dit même que depuis des années, elle avait quelque chose dans le ventre. Elle sentait qu'il y avait un truc qui la dérangeait dans son ventre. Elle dit que le jour qu'elle a vomi la nuit, là, elle sait que le truc -là est sorti. Il y a des périodes où... Et dans cette m'isolent et je dois beaucoup enseigner comme là. Ça, c'est une période de cette période-là où j'enseigne. J'enseigne j'enseigne. Il me donne les, les trucs à vous dire. Voilà. OK. Pourquoi je dois vous montrer comment... Je dois vous donner l'importance de vous connecter. Les êtres de lumière, non? Les êtres de lumière... Vous devez remercier les ancêtres. Ce sont eux qui me font enseigner. Les êtres de lumière, hein, comme vous, si vous êtes sur ma page depuis, bonjour la cune lis. si vous êtes sur ma, ma page depuis une semaine, un mois, vous savez que vous êtes censé être, vous savez que vos choses sont censées marcher. Donc je vais vous donner quelques astuces et je vais aussi vous parler un peu de ce que vous ressentez. En fonction de ce que les ancêtres vont me demander de vous dire, je vais dire. OK? Moi, je te dis comme ça. Parce que souvent, je mets le titre de la vidéo, je commence à parler, ils me disent autre chose. Donc, voilà. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Je demande l'assistance des ancêtres. Ange Michael, l'ange Gabriel, ange Raphaël. Tous les autres anges, je demande leur présence. Ils sont là. J'appelle maman Aurélie. Maman s'appelait maman Aurélie. J'appelle aussi maman Gisèle. appelez-vous vos ancêtres invitez-les appelez leur nom il me dit de vous dit que de tous les petits fils arrière arrière arrière arrière petits fils qu'ils ont il n'y a que vous qui pensez à eux Ma sœur Feuillo, tu as si comment cause. Tu es assis, <rire> été trop marrant. Il n'y a que vous qui pensez à eux. Ils me disent de vous dire que c'est pour ça qu'ils vous répondent. Grand-mère Thérèse, bienvenue. Alain, donne-moi tout. Ah <rire> Le donne-moi tout. De temps vous passez le temps avec vous allez voir, ils ont beaucoup de choses qui veulent vous dire. Là, j'entends tellement de, de mots que je, je vais commencer à parler bientôt. Putain, ils sont en train de me donner des idées, des connaissances. Ils sont en train de me télécharger des choses, je vous assure. Donne-moi tout. Le roi feuilleux, tu as dit que tu voulais souvent tu voulais apprendre à écouter. Non, prends ta part, prends ton don, moi tout de suite, te connecte, tu vas voir. Ouais? Ils me disent de vous dire que vous n'êtes pas fou. Bon, je vais me taire, je vais les laisser parler une fois. Il nous a fallu beaucoup de temps pour briser les croyances qui vous avaient séparé de nous, pour briser tout le savoir que le monde vous donne, pour vous séparer de votre racine, pour vous séparer d'où vous venez. Nous sommes très heureux que vous puissiez enfin appeler nos noms. Quel dommage que vous croyez que lorsqu'on meurt, on vous déteste ou encore que l'on vous abandonne. Les choisis qui sont appelés à toucher le monde entier doivent vivre par la foi et non par ce qu'ils voient. Vous verrez que la Bible va prendre chair en vous. Vous comprendrez ce que ce livre dit sur un niveau encore plus profond, plus élevé, nous voulons dire. Vous avez beaucoup de questions. Vous pensez que vous êtes seul. Quand vous souffrez, ce qui vous dérange dans votre souffrance, c'est que vous n'osez pas nous appeler. Nous ne sommes qu'à une parole de votre aide. Et nous le faisons dans l'amour. Ceux que vous pensez être tellement élevés et plus avancés que vous, ils ont juste cru, accepter. Et ils utilisent les outils qu'on leur a donnés. Vous devez croire que nous voulons votre bien. Vous devez croire que nous sommes là pour vous guider vers le succès, la célébrité et surtout beaucoup d'argent. Nous connaissons beaucoup de choses qui sont cachées, que vous ne connaissez pas, mais que nous pouvons vous révéler. Parfois, dans vos rêves, vous allez nous voir et on va vous donner beaucoup d'argent. Physiquement, dans cette journée, vous allez recevoir beaucoup d'idées ou encore, vous allez avoir des propositions Trop belle pour être vraie. Ça, c'est notre action. Nous sommes en train de vous préparer parce que vous entrez dans une nouvelle ère où vous allez recevoir de l'argent en abondance par des canaux que vous n'avez pas encore eus dans le passé. Arrêtez de chercher du boulot. Arrêtez de vous concentrer sur une personne comme votre source de revenus. C'est votre cœur qui attire. C'est votre cœur qui reçoit. Vous êtes comme une graine qui est semée, qui est plantée et qui prend de l'ampleur, qui grandit comme un arbre. À tout moment de votre journée, nous sommes là. Mettez une alarme sur votre téléphone. Toutes les 60 minutes lorsqu'elle sonne, rappelez-vous, je ne suis pas seul je suis avec mes ancêtres. Je ne suis pas seul je suis avec mes anges. Je ne suis pas seul, je suis avec le Saint-Esprit. Vous verrez que vous serez encore plus conscient tous les jours. Nous ne vous avons pas abandonné. Parfois, vous pleurez dans la nuit, et vous pensez que vous êtes orphelin, vous êtes seul. Nous ne sommes qu'à une parole de vous. Bon, il me demande de mettre ma main sur l'écran. Vous devez toucher cet écran comme point de contact. Certains d'entre vous, vous allez sentir notre main sur vous. Certains, vous aurez de la chair de poule à l'instant. Certains, vos dents vont s'ouvrir, c'est-à-dire vous allez comprendre, entendre des voix. Ne vous étonnez pas, ce n'est pas étrange. Vous avez des dons depuis l'enfance, mais vous avez été bloqués par vos tantes icônes, oncles icônes, peu importe qui vous aviez, qui avaient pour but de vous bloquer. Certains d'entre vous, vous pouviez parler avec les morts. D'autres encore, vous pouviez voir quand quelqu'un va mourir. Mais on vous a fait croire que ce n'est rien. Vos dons sont encore en vous. Et dans cette saison, nous sommes en train de vous activer. Vous devez juste vous laisser guider. Suivez votre intuition. Dans ce royaume, il n'y a pas de plus fort. Personne n'est plus fort que l'autre. Et celui qui pense qu'il est fort, il va servir les autres. Il va servir. Vous savez ce que c'est que le service? C'est de s'offrir. D'offrir ce qu'on a comme don pour aider les autres. Ce n'est pas pour se vanter. Ce n'est pas pour nuire aux autres, mais c'est pour relever la conscience de tout le monde, pour que tout le monde soit restauré. Beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup d'argent qui vous attend. C'est comme un nuage qui est sur votre tête. Et la pluie va bientôt tomber. Mais vous ne savez pas comment vous positionner. Ou encore, vous ne savez pas comment mettre des seaux pour recueillir la pluie. Car vous savez que si la pluie tombe, peu importe la quantité de pluie, si vous n'avez pas de récipient pour recueillir, à la fin de la pluie, vous aurez soif. Nous venons retirer le manque. Nous vous plongeons dans une saison d'abondance qui ne s'achèvera pas, qui ne se terminera plus. Le peuple africain, Camerounais surtout, vous avez beaucoup souffert. Avant, beaucoup d'entre vous, vous étiez comme des crabes dans un seau. En 2013, la reine Jocelyne a prié, elle a demandé à être un outil que nous allons utiliser pour aider. Le peuple camerounais à sortir des ténèbres. Et c'est sa prière que nous avons répondu. Hmm. En effet, les Camerounais ont toujours cette étiquette négative. Vous ne vous entraidiez pas. Vous vous tuez entre vous. Vous vous insultez sur la toile. Vous ne vous élevez pas entre vous. C'est comme si c'était une malédiction qui est carrément sur tout un peuple. Et nous sommes là pour briser, soulever cette malédiction. Nous sommes en train d'ouvrir l'esprit de chacun d'entre vous pour recevoir vos finances. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez grandi dans l'extrême pauvreté. Et malgré votre situation physique, malgré le fait que vous êtes dans un autre continent, vous avez encore les séquelles de votre pauvreté sur vous. Vous voulez encore bloquer d'autres personnes. Vous avez encore de la jalousie qui est encore dans votre cœur. Vous détestez les pères de vos enfants. Vous n'avez pas compris que nous vous avons délivré de certains d'entre eux. Parce que certains d'entre vous, si vous étiez resté dans cette relation-là, vous serez mort et morte aujourd'hui. Remerciez-les. Une fontaine est en train de percer et jaillit. Joël chapitre 2 est en train d'être accompli. Nous restaurons les années que vous étiez censés avoir. Les années de prospérité. Les années d'amour, de paix. N'avez-vous pas remarqué que beaucoup de familles camerounaises s'entretuent Des tantes qui veulent tuer leurs neveux, des mamans qui veulent tuer leurs enfants. C'est une malédiction. Mais qui dit malédiction parle aussi de la fin, la fin de ce sortilège. Et nous vous annonçons qu'à travers vous, vos familles seront délivrées, si elles ne le sont pas déjà. Vous allez vous métamorphoser. Pour certains d'entre vous, dans trois mois, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez voir que votre apparence physique va changer. Vous allez devenir très beau, très belle. Vos finances vont augmenter du jour au lendemain. Certains d'entre vous, vous allez avoir des visas pour voyager. Certains auront leur titre de séjour. Sans bouger le petit doigt, vous n'aurez rien à faire. La saison de récolte est déjà là. Vous avez longtemps prié, vous avez longtemps cherché. Nous sommes là pour vous annoncer que votre pouvoir est activé. Maintenant, c'est à vous de le croire. Et qui dit croyance, veut dire action. Vos paroles vont changer, votre démarche va changer. Les véhicules que vous conduisez vont changer. C'est comme si on vous avait trempé dans quelque chose de différent. Votre couleur a changé. Vos blessures sont en train de guérir les blessures d'âme que vous avez eues dans l'enfance. Un matin, vous allez vous réveiller et puis tout sera terminé. Nous vous l'annonçons en avance que vous ne seriez pas surpris. Effectivement, nous sommes dans l'ère de la délivrance. Vos enfants ne connaîtront plus de pauvreté. Vos petits-enfants non plus. Vous ne connaîtrez même plus le mot souffrance. Vous ne serez que dans l'abondance. Nous sommes avec vous. Certains d'entre vous nous voient et vous savez ce que nous sommes en train de faire. Vous le savez déjà depuis longtemps. Regardez à gauche, sous votre et sur votre épaule gauche. Vous verrez un ange. Sur l'épaule droite, vous verrez un autre ange. Ils ne sont pas là pour la décoration. Nous vous montrons votre pouvoir. Longtemps, vous avez cru que ce pouvoir est au ciel. Il est dans votre bouche. Il est ici, en vous. Une fois que vous allez ouvrir la bouche, tout ce que vous allez demander, vous pouvez tester aujourd'hui. Tout ce que vous direz, commencera à s'accomplir. La foi vous connecte. La foi, c'est juste de savoir que je sais. Et nous venons vous assurer que le somme 91, nous sommes là pour vous porter pour que vos pieds ne heurtent pas une pierre. Ça veut dire que concrètement, on ne peut comploter contre vous. Nous allons le répéter. Le somme 91 dit, nous, les anges, nous sommes là pour vous porter sur nos ailes, pour que votre pied ne heurte pas une pierre. Vous devez croire, car vous n'avez pas besoin de nous voir physiquement. Vous devez croire que vous êtes protégé, qu'aucune arme qui a été forgée contre vous, par vos ancêtres, par vos parents, par vos... peu importe qui a parlé contre vous et a déclenché un processus. Juste parce que votre foi s'active à l'instant, maintenant. Certains, vous pouvez sentir votre corps est en train de tressaillir. Certains d'entre vous, vous allez pleurer. Nous sommes effectivement là. Éloignez-vous des personnes. Qui ne vous croyez pas. Tout se passe dans vos paroles, même si pour blaguer vous dites je suis pauvre. Écoutez, vous êtes en train de vous ensorceler vous-même. Commencez à être conscient du pouvoir de votre parole, car tout ce que vous dites, c'est un ordre que nous prenons et nous allons l'accomplir. Pour vous, le problème de papier que vous avez depuis 8 ans, 9, 15 ans, ce n'est qu'un détail. Le mariage, ce n'est qu'un détail. Vous êtes appelé à construire des hôpitaux, des orphelinats. Vous êtes appelé à reconstruire le pays. Et cela demande une puissance. Vous êtes dans une phase où vous activez votre puissance. Même les personnes les plus noires de ce monde ne pourront rien contre vous. Cette femme que vous voyez qui vous parle, elle a une foi d'enfant. Oui. Au début, quand nous avons commencé à lui parler, elle avait peur. Elle se disait, je vais cacher ceci. Et là, on lui a dit, tu dois leur montrer, tu dois leur montrer comment activer la puissance qui est en eux. Car toute seule, ta lumière ne pourra pas activer les millions de, de vies que nous avons à toucher. Voyez ceci comme une salle avec une bougie. Dans l'obscurité, la petite bougie peut être facilement éteinte. Mais si vous avez mille bougies dans cette pièce qui sont allumées, Imaginez le spectacle. Ah oui. Personne ne peut vous faire de mal. Personne ne peut vous empêcher d'être riche. Nous allons, re, nous allons restaurer votre croyance. Quand vous étiez plus jeune, vous aviez beaucoup d'argent. À 20 ans, 22 ans, vous aviez déjà construit. Mais vous avez été attaqué. Vous êtes tombé. Vous avez perdu vos parents et vous êtes tombé. Nous sommes là pour vous rappeler que la connexion n'était pas à cause de votre mère. Et si votre mère est partie, oh là là, vous êtes encore plus fort à cause d'elle. Certains d'entre vous, vous avez le pouvoir de guérir avec vos mains. Ah oui, oui, oui, oui. Pendant que nous parlons, vous sentez vos mains chauffées. Ce que vous voyez souvent dans vos rêves, vous voyez en train de voler, vous voyez en train de faire des choses extraordinaires. La saison est arrivée. Vous devez juste vous réjouir. Faites des actions de grâce. Faites des dons aux orphelins. Donnez en abondance. Et n'ayez pas peur. Rien ne peut vous arriver. Vous devez acheter une effigie de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui n'a pas de religion. Ce n'est pas juste pour les catholiques. Et un crucifix que vous mettrez dans votre chambre. Et une bougie. A chaque fois vous déclarez je suis. À chaque fois vous allez déclarer je suis la lumière du monde Je suis la lumière du monde. J'illumine ce monde. Vous serez le premier, le premier milliardaire de votre famille. Nous débouchons vos finances. Nous débouchons vos business. Ces voitures que vous voyez d'autres personnes conduire dans trois mois vous allez les acheter gardez l'écoute je reviens ok bon j'ai quelqu'un qui a sonné en direct donc j'arrive hein? d'accord ah d'accord elles sont connectées donnez moi encore dix minutes vous rentrez dans une période d'accélération vous allez connaître le bonheur sans qu'il ne vienne de quelqu'un d'autre certains d'entre vous vous allez vous réveiller le matin et vous serez plein de joie cette joie manifeste ça signifie de l'argent premièrement et ça signifie juste la joie <rire> vous allez souvent rire pour rien et cette joie va vous restaurer vous allez guérir vos ulcères, les ulcères d'estomac, car beaucoup d'entre vous vous allez être délivrés de fibromes, toutes les entités qui étaient dans vos ventres, qui vous embêtaient. Certains ont reçu des mauvais esprits à travers des spermes maléfiques. Ces esprits aussi vont disparaître. des engagements ici faut que je parte franchement j'ai senti cette puissance là dans tout mon corps Beaucoup d'entre vous, ça c'est votre période de restauration. Je ne vais pas vous mentir. Vous êtes en pleine restauration. Tous les mauvais esprits vont sorti de votre corps. Tous, un à un. Si vous avez seulement, vous depuis vous faites le sel, seulement le sel, prenez le kit fondation, vous utilisez. Il y a certains de mes kits que vous devez prendre. Il y a des trucs genre que vous devez boire. Oui, j'ai six doigts. Et puis, j'ai le trou ici. là. Je crois que vous connaissez. J'ai un trou sur l'oreille ici. là. Beaucoup d'entre vous... Quand vous écoutez ma voix, ça va... Il y a des esprits en vous qui vont me sortir. Et vraiment, les ancêtres veulent que vous parlez leur. Comme j'ai fait, vous avez appelé, vous les avez appelés vous-même là, non. J'ai fait, vous avez, ceux qui ont le donne-moi tout là. Prenez vous donne-moi tout. Ouais, j'ai mis ça. Oh Hmm. ça vous débloque direct. Je vais vous faire trois directs par jour maintenant. Profitez-en parce que... <rire> Et puis vous retrouvez demain ou après demain que je, je suis encore dans notre pays. Je vous dis faire les conférences souvent que celui qui n'a pas la cayenne n'entre pas. Je vais encore faire les conférences Benley. Celui qui n'a pas la Benley n'entre pas. Votre parking aura même cette voiture, 15 voitures. Est-ce que vous savez qu'à Hollywood, ils ont des, des confréries Ils ont des groupes où tout le monde, donc quand on dit que la fête là, si on dit que fête, tout le monde vient avec sa belle on aura on aura le cercle comme ça, ça arrive. Personne ne va venir vous dire Wow, oh, tu fais le chantage. You get your own car, girl. You got your own houses. Pas une maison, hein, pas deux maisons. Tu restes dans l'embarras du choix. Tu as une villa à Amabéa. Tu as une villa à Paris. Tu as une villa à Moscou. Tu passes une semaine dans les villas là. Hein? Tu es dans la ville, tu ne peux pas rester à l'hôtel. L'hôtel 7 étoiles. Alors, je il faut pas qu'elle commence à parler. <rire> ouais, Seigneur, écoutez, l'insolence de l'argent dans laquelle en train d'entrée. Michael, les gens de votre famille vont m'en que tu veux la fille, si tu nous montrer quoi? Oh, ils vont parler, de secte, on s'en fout. Ils vont mis un peu associés, ça ne me dérange pas. Faites seulement votre travail spirituel, protégez-vous, utilisez vos dons spirituels. Il y a le kit fondation, kit déblocage, tout ça, tout là. prenez vos fêtes. Your name is going to end in shame, amen. You will believe say amen. Amen, amen. amen. Ta poche KN est Porsche. Respectez le nom. Porsche. Bon. Je vous laisse. Ok, tu, vois, tu vas commander la range ouverte. Prends la couleur blanche. Moi, je vais prendre le rouge. Pour la couleur blanche avec les sièges rouges, moi je prends le rouge avec les sièges blancs. T'as compris, Larry? Ça tue encore un peu en arrière. C'est pour ça, euh, c'est pas aujourd'hui que je commence mes vidéos. Donc, allez sur mes vidéos, vous regardez. J'ai préparé tout ce qui se passe là, tout ce qu'il fait aujourd'hui là. Si quelqu'un vient se connecter aujourd'hui, il va croire qu'il ne va pas comprendre. Il va dire Mais comment il peut faire dire, au nom de Jésus Comment, comment Donc, c'est un long processus, ma chérie. Tout ça, c'est un. Ce n'est pas. Team Range Rover. J'aime ça. Team. Comme elle a. Team. Team. Team. C'est intéressant le mot Team. <rire> team Labourghini. Yes. C'est juste 100 000 dollars. Si tu gagnes 30 000 dollars par mois, écoutez, être hein? riche, ce n'est pas difficile. Si tu gagnes 1 euros la journée ou 1 dollars la journée, une voiture coûte 100 000 dollars, chaque jour tu mets 500 dollars de côté, tu vas aller payer ça cash à la maison, tu vas pas prendre le crédit pour acheter. Yes I can't come I can't come me I can't AC No, there's one there, there's one here I tried that one Okay I'm gonna leave AC here, thank Ok, j'ai compris. Je vous souhaite une bonne journée. La Maserati bleu nuit. Line, tu connais les choses. c'est eh. intéressant, eh. Ça, intéressant. Et Fiche, quand tu deviens international, eh, quand tu deviens international, tu dois t'habituer à tous les devises. J'ai les gens qui viennent à Douala, ils me paient en euros. Ils me paient en dollars. Si tu es encore dans ce moment, le franc c'est c'est pas bon ma chérie. Même le Yen, tu vas prendre. Tu as ton business à dollars, tu dis que je prends tous les devises ici. Ouais. Quelqu'un il veut payer en euros chez toi. Il a tendance de prophétiser sur ton business. Accepte. Il dit que les, les 100 euros que je prends, si je vais aller dépenser ça qu'en Europe. Les 100 dollars qu'elle prend, les 200 dollars, je vais dépenser ça qu'en Aux états unis vous Simon Ouvrez votre esprit. Ouvrez. Je oui, que je parle en français, ça. Psst. Tu dois être une nouvelle sur la page ici. Peu importe le pays où tu es. Tu dois connaître les devises. yuri j'ai bien vu ta question. Hein. Tu es nouvelle sur la page, tu veux pas aller regarder les vidéos. Va regarder les vidéos. Les choisis ne sont pas paresseux. Va regarder les vidéos. Juste en passant, je ne suis pas ici pour chercher les followers. Les personnes de mes choses se reconnaissent et ils viennent à moi. Vous comprenez? Comme je disais, they, my people know me. They, my sheep hear my voice. And they come to me. Mes brebis reconnaissent ma voix. Quand Tu vas tomber sur ma vidéo à minuit comme ça. Là, tu étais en ligne, tu ne sais pas ce que tu faisais. Tu tombes sur ma vidéo. Tu dis, la femme, c'était où depuis Tu es ma brebis. Ce n'est pas tout le monde qui est pour moi. Vous dis-moi. Donne-moi un coup, parce que Oh, pardon, abonne-toi. pardon. Jesus. Il fait le genre de business que j'ai deux clients par jour. J'ai pointé ma journée. Fais tes 1500 dollars par jour, là, tu es bon. Tu n'as pas besoin de 500 clients. C'est comme ça de choisir. Hein. De choisir de travailler avec l'énergie. Et choisir de travailler avec l'énergie. Tu ne veux pas beaucoup de clients. Beaucoup. Euh, euh. Tu veux le client. Seigneur, apporte-moi le client. Là, dans ton magasin, on s'est acheté des choses de 700 000. 2 millions. Quand il part, tu fermes la boutique. Tu dis, allons manger au resto. Le lendemain encore, l'autre vient à 10 heures. Il fait son shopping. 4 millions. Il sort, tu fermes la boutique. Tu ne... Ok. Oui, monsieur, venez, Mais, madame, madame. C'est 10 000. Elle dit, j'ai 5 000. Vous discutez, vous discutez finalement, donc 5500. <rire> ouais, à la fin de la journée, tu as eu 30 000 dans la caisse. Tu es soufflé jusqu'à. Tu es fatigué. Ma chérie, tu ne fais pas bien ton business comme les choisis. Tu vends un terrain la semaine-ci. 20 millions. Quatre jours plus tard, on vient encore avec l'autre. 50 millions de bénéfices. Bah tu vas Tu montres. Venez, venez, venez. Bienvenue, la reine Géraldine. Un client, 1500 euros. I put my hand go work, my name go open doors, amen, amen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, tu peux déjà commander tes produits. Vous n'avez pas besoin de me parler pour commander les produits. Prenez le kit fondation, kit déblocage, kit déblocage plus plus, kit commerce, kit attirance. Le kit dit ce que ça fait et ça fait ce que ça dit. Qui déblocage plus plus là, c'est pour les gens vraiment ensorceler, ensorceler les trucs dans le ventre, plum, plum, plum là. Oui, c'est pour vous là-bas. Avec 7 jours de jeûne. Voilà. Bon, vous souhaite une bonne journée. Si c'est que ça dépend que de vous, que vous êtes bonne journée comme ça, la même 50 fois. <rire> ouais. Bon, allez aussi manger. Allez vivre, non? Laissez-moi vivre. Pour mon comédicat, va faire le jacket. Va leur dire ceci. Si je passe la journée avec vous, je vais regarder mes films avec vous. Un jour, je vais faire une journée comme ça, là. Il y a l'équipe de 25 000, il y a l'équipe de 50 000, il y a l'équipe de 65 000. Vous passez par la journée avec moi, je vous connais. <rire> oh, yayaya, yeah, yeah, Seigneur. Voilà. Vous là. Eh. Et vous êtes sérieux. Et c'est que si elle fait, il dépose la caméra là. Vous allez me voir, je sors, je marche, je fais comme ça là. Je me lève, je marche dans la maison. Je pars ici, là, vous êtes derrière moi. Je pars là, vous êtes derrière, je vous connais. Et je dois y aller. Ouais. Mmh. Bon, je dois bosser. Je bosse à partir de la maison aujourd'hui. Je sope. Donc, si vous avez des consultations euh, que vous attendez, que je me prends même plus les nouvelles consultations depuis. Hein? Mais je peux vous parler pour vous dire qu quels produits vous faussent tout. Voilà. Bon, soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans l'adoration, soyez dans la gratitude. Mettez les bonnes musiques vous écoutez. Après le soir, vous voyez votre compte bancaire qui est rempli. C'est comme ça le principe, en fait. Vous attendez le troisième direct. Et... <rire> Bye, bye. Allez, allez vous abonner sur YouTube. J'ai mis des vidéos ce matin sur YouTube. Sur YouTube, c'est le même nom qu'ici. The Guy Academy. Voilà. Bless you, bless you.